Alors moi je suis chirurgien viscéral, chirurgie viscérale et digestive. Maintenant qu'on est tous un peu hyper spécialisés, je m'occupe particulièrement de la chirurgie hépatique, chirurgie du foie, et euh, par ce biais-là de la transplantation hépatique. C'est un petit peu l'usine du corps humain, il assure euh, euh, plusieurs types de fonctions, et c'est lui qui fabrique pratiquement toutes les protéines dont on a besoin, euh, qui ne euh, proviennent pas de l'extérieur, ou qui les transforme, qui transforme celles qui proviennent de l'extérieur. Donc c'est tous les facteurs, la coagulation, les immunoglobulines tout un tas de protéines qui sont fabriquées par le foie. Et, euh, et la dernière particularité, c'est que c'est un organe qui est vital mais qui régénère. Euh, ce qui fait que quand on en laisse euh, pas beaucoup mais suffisamment, euh, il a la capacité de revenir à son état normal en régénérant, en se, en se régénérant euh, ce, que les, ce que font pas les organes. Ça, ça explique que dans, la, dans le cadre de, du prélèvement multi-organes ou de la greffe euh, de foie, euh, on est amené parfois à transplanter, non, non, non pas un foie entier, mais un, une partie du foie. Et c'est intéressant dans notre école, parce qu'on a expérimenté cette année euh, un modèle de simulation pour apprendre justement le partage du foie en deux parties pour pouvoir greffer deux donneurs. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la particularité en greffe transplantation par rapport aux autres organes transplantés, c'est que c'est la transplantation pour laquelle les indications de greffe, les raisons pour lesquelles on greffe sont les plus variées. On peut greffer dans des situations d'urgence, d'extrême urgence, on peut greffer dans des situations plus chroniques, euh, on peut greffer pour tout un tas de sortes de maladies. On peut greffer pour des cancers du foie. Et ça, c'est le seul organe qu'on greffe pour cancer. Alors, on ne va pas greffer pour un cancer du rein, on ne va pas greffer pour un cancer du poumon. Euh, donc, les, les maladies qui conduisent à la greffe, les causes, les raisons qui conduisent à la greffe sont, sont extrêmement variées. Majoritairement, aujourd'hui, les patients qui sont en attente de greffe de foie sont des patients qui ont une cirrhose alors qui peut être soit d'origine alcoolique, soit d'origine virale euh, pour la plupart et puis euh, de plus en plus on, on effectue des grèves de foie pour des malades qui ont une cirrhose mais pas forcément liées à l'alcool ou pas uniquement à l'alcool mais également à ce qu'on appelle un syndrome métabolique qui est un ensemble de maladies qui comprend le diabète, l'hypertension, l'obésité, tout ce qui est un petit peu facteur alimentaire et nutritionnel. Alors aujourd'hui il y a à peu près <coughs> 1300-1500 grèves de foie par an on est assez bien lotis en France parce qu'on a une agence d'État qui régule la répartition des greffons et qui, euh, qui fait ça de manière assez intelligente et notamment en collaboration très étroite avec les transplanteurs, les, les gens qui, euh, qui sont sur le terrain. On est sans cesse en train d'élaborer de, des règles de répartition, de les moduler avec le temps en fonction des différents euh, progrès médicaux, ce qui fait que euh, euh, cette pénurie, pour le fois, elle est relative parce qu'on arrive à peu près toujours à transplanter d'abord les malades qui en ont le plus besoin, euh, attendre un petit peu pour les autres, etc. Il y a quand même malheureusement des patients qui sont inscrits en liste d'attente et qui vont décéder sur les d'attente ou bien sortir de liste pour aggravation de leur maladie. Mais c'est beaucoup moins fréquent que dans d'autres pays. Euh, je crois que le taux actuel il est entre 5 et 10 de sortie de liste d'attente ou de décès par exemple ou de sortie de liste d'attente pour réservation d'admission ou de décès sur sur liste d'attente avant de pouvoir obtenir un greffon